Bonjour, aujourd'hui on va regarder euh, comment utiliser des constantes en PHP. Alors une constante c'est un identificateur euh, auquel on associe une valeur et cette valeur ne peut pas changer. Donc, C'est pour ça qu'on appelle ça une constante, contrairement aux variables. On va commencer par regarder euh, donc des constantes prédéfinies dans le langage PHP. Après comment définir nous-mêmes des constantes, comment les nommer, euh, les bonnes pratiques... Et euh, des sujets un peu plus avancés non dynamiques de constantes et euh, puis aussi parler un petit mot sur les constantes magiques de php alors c'est parti donc on regarde des exemples successifs alors donc les constantes prédéfinies donc là on va regarder le code donc les constantes prédéfinies voilà j'ai j'édite ça alors euh, ici donc on affiche un texte version de PHP et là on affiche PHP euh, underscore version donc qui est une constante euh, du langage PHP qui contient la version euh, du langage euh, PHP actuellement utilisé. Donc vous voyez il n'y a pas de guillemets hein, au début et à la fin hein, si on met un, un guillemet on transforme ça en texte et quand on fait un écho dans le texte on obtient le texte lui-même hein. donc là comme c'est un nom de constante on utilise directement le nom de la constante et ça nous donne un résultat. Alors il y a d'autres constantes, par exemple ici on a les, les, les bornes minimum, minimales et maximales des, des nombres entiers en PHP, ou le nombre d'octets qu'on utilise en PHP pour stocker un, un nombre entier, donc c'est 8 octets. Donc, PHP underscore int underscore size. Alors après on va regarder des constantes, euh, les constantes booléennes, donc ces constantes qui sont euh, importantes, hein, parce qu'on euh, passe son temps à utiliser des booléens euh, quand on programme. Donc il y a la constante true, donc qui signifie vrai, la constante false. Alors euh, le var dump, c'est pour, euh, voilà, pour être au clair sur euh, voilà, qu'est-ce que c'est que true, la constante true, bah, c'est une valeur true qui a pour type bool. Qu'est-ce que c'est que la constante false donc false ça vaut false et euh, le type c'est euh, bool si on essaye de faire directement un écho hein, vous voyez quand, un, quand on a un trou bah, php il convertit ça en 1 et faux il le convertit en texte vide on voit rien du tout hein. d'où l'intérêt du, du vardum pour aller vraiment inspecter euh, la valeur alors en termes de nommage c'est un peu spécial hein, là ils sont mises en minuscules hein, et euh, si on écrit ça en majuscule php ça donne exactement euh, la même chose alors c'est un peu paradoxal parce que euh, php c'est un langage qui est euh, sensible à la case de caractère hein. par exemple quand je mets php version si je mets un petit v ici euh, si je vais afficher la page bah boum j'ai une erreur parce que euh, euh, undefined constante la constante n'est pas connue hein le problème, il se passe en ligne 9, hein, donc c'est bien notre, euh, notre problème euh, à nous. Donc voilà. Donc, CTRL-S, j'actualise, j'ai plus d'erreur. Donc il faut retenir ça par rapport aux constantes booléennes, c'est constantes un peu spéciales qui peuvent s'écrire en minuscules, majuscules. Donc l'usage, c'est plutôt elle de, de les écrire en minuscules, mais bon, euh, il suffit d'être euh, cohérent par rapport à ça. Et ça fonctionne bien. Alors une autre constante un peu spéciale, c'est la constante nulle, qui est spécial parce qu'elle signifie j'ai pas de valeur. Donc là on fait un écoute de cette constante, on fait un dump pour, pour l'afficher. La et donc ça, ça signifie, euh, voilà on va l'utiliser pour dire l'absence de valeur. Donc s'il y a une variable, on lui affecte nul. Ça voudrait dire que cette variable n'a plus de valeur et euh, n'est plus euh, définie. Alors maintenant on va regarder comment nous définir une, une constante. Donc ici, on regarde le code. Donc là, pour définir une constante, on utilise donc une fonction qui s'appelle define. Donc qui nous permet, donc comme premier argument, on donne un texte, donc entre guillemets, qui contient le nom de notre constante, et en deuxième argument de define, on fournit une valeur. Ce sera la valeur qui est affectée à la constante. Et plus tard dans le code, quand on fait un écho, euh, voilà, alors on utilise message accueil, hein, donc euh, la constante qui va être remplacée euh, par sa valeur. Là, je fais un, voilà, voilà. Donc, l'intérêt, voilà, on, on a notre constante. Alors, après, si on modifie la constante, hein, par exemple ici, je mets des trois points d'exclamation. Quand j'actualise, bah, tous les endroits où on utilise notre constante, le, la, la, la, la même valeur est, est substituée. Alors, en dessous, très important. Donc, il y a le define, c'est pour définir la constante, et euh, il y a et une autre fonction qui s'appelle defined avec un e à la fin qui permet de savoir si une constante existe. Donc c'est la valeur de, de, de, de, de cette euh, fonction. On lui donne un argument qui est un, qui est un nom de constante, donc en, en texte, hein, et euh, il va nous répondre bool true quand la constante existe et false quand la constante euh, n'existe pas. Ah oui, au début je disais aussi que la une constante ça ne se redéfinit pas, hein. donc euh, par exemple si au lieu de mettre bonjour la planète je voulais dire maintenant c'est coucou la valeur de cette constante bah, c'est impossible on, voilà, la, la constante on voit qu'elle ne change pas et on a un warning, donc un avertissement nous disons que c'est euh, already defined donc euh, elle est déjà déf définie la constante en ligne 3 là. donc c'est pas la peine d'essayer de, de la redéfinir alors maintenant les conventions de nommage donc à part pour les true, false et nuls, euh, les conventions de novage, c'est d'une constante, c'est lettres majuscules avec des underscores, des soulignés entre les, entre les mots. Hein, donc Par exemple, OK en majuscule, ça c'est un bon nom de constante. Note maximale, idem. Et puis là, il y a un ensemble de contre-exemples. Hein. Donc là, utilisation de, de lettres minuscules pour les trois premiers. Ici, bah, pareil, lettre minuscule. Ici, on ne sépare pas le nom de la, la constante avec un underscore. c'est pas très lisible. Et ici, on met un moins au lieu de mettre un underscore. Alors, les, ces conventions, cette convention de nommage des constantes, c'est pas une obligation. Hein. Si on a envie de faire sans, on peut. Euh, bon, tout le monde fait, euh, fait ça. Donc, euh, c'est Visuellement, tout de suite, on détecte quand on voit euh, un, un code euh, qu'on a affaire à, à, à une constante quand elle est en majuscule. Donc... Euh, c'est un désintérêt de, de suivre cette convention que tout le monde suit alors un point un peu plus avancé, les, le nom dynamique euh, d'une constante Donc on va regarder ça alors là ça affiche quel est votre choix Alors quel est votre choix c'est quand on fait le écho et là on va utiliser une fonction qui s'appelle constante qui permet donc on lui donne une, une chaîne de caractères et ça va être le nom d'une constante et, ça va aller chercher la valeur de la constante et ça va nous le fournir. Alors l'intérêt de faire ça, c'est que ce nom de constante, il peut être construit dynamiquement. Par exemple là, le nom ça va être question underscore suivi d'une langue. Donc euh, la langue c'est quoi C'est le contenu la valeur qui est contenue dans une autre variable. Et cette variable ici c'est fr. Donc question underscore fr cette constante-là, on va on va mettre sa valeur ici et en faire un écho. Donc ça va nous donner quel est votre choix. Après, si par exemple, je dis que maintenant c'est EN, et eh bien quand j'actualise, j'ai le texte en anglais parce que question underscore EN est euh, définie et la valeur associée est, est celle-là. Alors si on se trompe, hein, par exemple si je mets IT pour avoir euh, l'italien, c'est pas défini. Quand je fais mon... Euh, mon actualisation, bah là, undefined constante, question IT, bah oui, euh, effectivement, c'est pas défini. Et donc en ligne 16, donc ici, là, j'ai une erreur avec euh, ma constante que j'essaye d'évaluer, donc j'essaye de trouver la valeur avec la, la fonction euh, constante. Alors, dernier point, donc les constantes euh, magiques. Donc en PHP, il y a euh, un ensemble de, euh, de constantes euh, magiques. Alors je vais trouver ça, voilà. Et les constantes magiques c'est des constantes qui euh, dont le nom commence par underscore underscore et finissent par underscore underscore donc il y en a un certain nombre euh, et c'est une constante dont la valeur dépend du contexte par exemple ici voilà si je fais ça donc j'ai la même constante je l'affiche à différents endroits et on voit que ça me donne une fois 9 line donc quand je suis à la ligne 9 une fois 10 quand je suis à la ligne 10 une fois 11 etc donc euh, ça me donne un, un résultat différent il y a d'autres euh, constantes magiques qui existent en hein, PHP alors la chose qui est à retenir c'est surtout la convention de nommage d'une constante euh, magique en PHP il y a underscore underscore au début et à la fin donc une bonne idée c'est de ne pas nommer euh, nos, nos constantes euh, nous-mêmes hein, qu'on peut euh, définir avec define donc on ne va pas aller les nommer avec des underscore, underscore, parce que un beau jour, si dans le langage PHP, euh, il y a une constante magique qui est, euh, qui est rajoutée, bah, peut-être que ça va venir se télescoper. Donc c'est aussi une, une chose à retenir quand on, euh, quand on nomme une, une constante. Bah Écoutez, on a fait le tour de, de tout ce qu'il y a à voir euh, sur les constantes. Euh, donc euh, Je vous dis merci pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.